Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à planifier un temps off des vacances. Peut-être que ça peut être dans deux semaines si tu pars en vacances, mais peut-être que ça peut être l'année prochaine. Et je vais le faire dans un square qui est proche de mon bureau, parce que justement, alors euh, la vraie raison, c'est qu'il fait beau et que j'ai envie d'enregistrer à l'extérieur, mais aussi parce que en fait, je vais te parler... Euh, de ma famille et de ma fille en 2020 est née euh, ma fille Evie et il s'est passé la chose suivante en, au printemps 2020 je me suis euh, je me suis rendu compte euh, avec mon épouse on a découvert qu'on allait avoir un enfant du coup c'était génial Waouh, moi j'ai toujours aimé les enfants et puis euh, à l'époque j'avais 34 ans et du coup bah, j'étais hyper content. Et puis, et puis je me suis dit bah, c'est bien d'avoir un enfant, c'est encore mieux de pouvoir passer du temps avec cet enfant, notamment les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois parce que bah, c'est un moment unique et c'est hyper précieux. Et du coup j'avais six mois pour planifier un congé paternité. Alors quand tu es salarié, euh, tu n'as pas trop besoin de le planifier. C'est offert par la boîte, même si tu n'as pas beaucoup de jours. Mais moi, je voulais vraiment prendre deux semaines entièrement dédiées à ma famille sans avoir à, tra à travailler. Et il se trouve que pour m'encourager, j'ai eu, un, <rire> eu euh, un cadeau qui est le Covid. J'ai chopé le Covid euh, parmi les premiers. Euh, à vrai dire, alors heureusement il n'y a pas eu de séquelles. Hein. Mon épouse aussi a eu le Covid pendant qu'elle était enceinte. Et le Covid, ça m'a rappelé que bah, c'est bien d'avoir un business. C'est encore mieux quand il peut tourner sans toi et que quand tu es malade, bah, tu peux euh, te dédier à prendre soin de toi plutôt que de te forcer à travailler. Parce que moi j'ai chopé le Covid euh, durant la toute première vague ou la deuxième. Bref, j'étais vraiment KO et quand j'ai repris, euh, j'avais plus de souffle quoi. Et du coup, là, je me suis rendu compte, OK, Lingen, il va falloir changer quelque chose et va falloir structurer ton entreprise. va falloir faire en sorte que ton entreprise tourne un minimum sans toi. Alors, c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté euh, un, un an avant, je crois, quand je suis parti en vacances en, en Chine. Euh, mais là, je l'ai expérimenté à un autre niveau parce que c'est là où j'ai commencé à travailler avec une équipe un peu plus conséquente. C'est là où j'ai commencé à aussi augmenter dans mes ambitions. Parce que je savais que pendant un mois, bah, je n'allais pas avoir trop de revenus. C'est là où j'ai commencé aussi à me dire, euh, bah, en fait, euh, j'ai envie d'avoir une maison plus tard. Et que faut aussi. C'est aussi une raison supplémentaire pardon, pour euh, gagner plus d'argent. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à recruter, à structurer. Alors, je ne sais pas ce que toi, tu entends quand je parle de recruter structuré, mais pour nous, ça a commencé par avoir une assistante qui nous aidait sur des tâches opérationnelles, puis euh, des coachs pour nous aider à coacher les clients sans que moi, je sois disponible. Et puis, petit à petit, il y a eu cette idée d'avoir euh, un bras droit, une directrice opérationnelle. Et c'est comme ça que Marélie a commencé à rejoindre euh, l'équipe. Avant Marélie c'était euh, Mathéo. Et cette idée que... Bah, Peut-être que dans l'entreprise, je ne vais pas juste recruter des gens à qui je sous-traite et délègue des tâches, mais des gens qui prennent aussi des responsabilités. Et ça, c'était assez nouveau pour moi. C'est-à-dire que déjà, c'était ouf pour moi de devenir entrepreneur parce que je n'étais pas vraiment prédestiné à ça, on va dire. J'en parlerai une prochaine fois. Euh, alors en plus, déjà déléguer des tâches, bah, c'était déjà bien. Mais là, de déléguer des responsabilités, et que pendant mon absence, il y a des gens qui prennent des décisions sans avoir à me demander. Alors là, c'était challengeant. Et pourtant, on y est arrivé. Et c'est là où j'ai pu passer deux semaines formidables avec euh, ma famille. Et puis, les semaines d'après, je suis pas retourné au, au boulot à 100%. Hein. Et pourquoi je te partage ça Je te partage ça sur le lien entre le business et la famille. J'espère que... Si tu n'oublies pas la raison pour laquelle tu as lancé ton business, qui est peut-être d'être plus libre, avoir plus de temps libre. Donc ça, c'est un rappel que j'ai envie de te donner. Et en même temps, j'ai envie de te dire comment tu peux planifier, organiser, structurer ton entreprise pour que ce soit plus fluide et automatisé. J'ai beaucoup de gens qui euh, n'aiment pas euh, déléguer, n'aiment pas cette idée-là. Et euh, d'ailleurs, moi non plus. Hein, mon entreprise avant s'appelait solopreneur, avant que je le vende. Euh, en tout cas le site internet que j'ai vendu. Eh bien euh, aujourd'hui non seulement je kiffe déléguer des responsabilités, mais en fait c'est au point où euh, je sais pas je prends même pas je sais pas si je prendrais du plaisir encore à tout réussir tout seul et quand ça marche ouvrir toute la bouteille de champagne tout seul en fait. J'ai envie de célébrer ça avec des gens, partager les responsabilités, de quand je gagne, être en mode on a gagné et pas j'ai gagné. Et euh, voilà, je voulais aussi te faire réfléchir à, à, à ça, à l'importance de peut-être commencer à structurer et déléguer certaines tâches dans ton entreprise. J'espère que cet audio te plaît, j'espère que ça te fait réfléchir. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux être accompagné, être coaché, être formé et qu'on t'enseigne tout ce qu'on a fait nous pour atteindre un business à six chiffres depuis plus de trois ans maintenant. Et moi, je t'invite vivement, vivement à découvrir le programme Coach en Mission. Tu as un lien en description, tu sais comment ça marche. Sois pas timide, j'ai envie de te dire. Si tu as regardé la vidéo, prends rendez-vous. Il euh, n'y a aucune pression, tu verras. Quand on sera au téléphone, il n'y aura pas le côté « bon, euh, alors, euh, euh, tu payes maintenant ?» Tu vois, ce n'est pas du tout mon style. On va juste faire connaissance et puis euh, au feeling, quoi. Si tu as envie, bah, on en parle, on va plus loin. Si t'as pas envie, c'est 100%. Ok donc, sois pas timide et puis si tu n'as pas encore vu, vu la vidéo de présentation, permets-moi de te rappeler qu'on a une offre très très très spéciale. On a lancé le programme en mai, on a déjà une vingtaine de clients et, et, et les tarifs vont augmenter en fait. On a, on a fait un tarif de pré-lancement en privé, on a augmenté en entre temps, donc c'est le tarif actuel. Donc, si tu ne nous rejoins pas maintenant, c'est OK, mais sache que le tarif va augmenter encore. Donc, si jamais tu es en mode, oh, ça me donne envie, mais je n'ai pas envie de commencer maintenant, sache qu'il y a aussi la possibilité de réserver ta place maintenant au tarif actuel, quitte à commencer plus tard, en septembre par exemple. Je te dis à très bientôt. Si tu as moins de questions, n'hésite pas. C'était un vrai plaisir et je te dis à demain.